Bah ouais t'as une sale gueule alors du coup euh, d'abord d'où tu me parles comme ça frérot hein On n'a pas élevé les cochons ensemble Non non non non reviens là reviens là j'ai pas fini avec toi On n'a pas élevé les cochons ensemble je te dis Donc maintenant Voilà tu restes à terre Est-ce que je peux finir Je peux pas finir Oh j'aurais dû faire ça directement Voilà je préfère l'objectif secondaire, je crois, de l'assassiner depuis une heure. Non, moi, je veux... Alors, comment je vais le oui. Est-ce que c'est lui que j'assassine Oui, c'est bon, c'est tout bon. Et voilà. Alors, Baptiste qui dit, donc, voilà, vous voyez mon image de profil. Un enfant, c'est ce que je suis. Et oui, j'ai fini Unity, je suis un enfant, mais vous savez... c'est Ah bah oui, ça, il a pas de souci, hein. Il y a pas de souci. Hein. Tu sais, j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed, j'avais... Euh... C'était en 2009, donc j'avais 11 ans. J'ai joué à GTA quand j'avais 5-6 ans, donc euh, ça me dérange pas. Hein. Il serait bien d'expliquer ce qu'est le RPG à tout le monde, je suis pas sûr que je suis pas un grand fan, mais il y a des bons côtés. Le fait d'avoir des niveaux et un arbre de compétences. Ouais, c'est ça en fait. Il faut vraiment le juste milieu. Il faut euh, toujours les compétences, les niveaux, mais fini les sacs à PV. Il faut plus de sacs à PV. C'est assez chiant les sacs à PV au final. Euh, moi j'aimerais bien un Assassin's Creed dans un pays de l'Est Ça pourrait être vachement bien surtout avec Nicolas Yorelov Je crois qu'il s'appelle, il me semble que c'est ça son nom ça Pourrait être vachement bien. Il n'a pas été euh, exploité Et c'est dommage qu'il ait seulement été, été exploité Dans un Chronicle D'ailleurs on l'avait dit hier, toutes les périodes de Chronicle Ça serait génial de les voir arriver euh, dans un vrai jeu Secteur B qui dit MDR First a autant de charisme que Arnaud Ça pique le cul hein. Ça pique le cul ça hein. Parce que Arnaud on va dire qu'il a un petit peu un charisme du truc quand même hein. Non mais tu es pas Perso, le live du Reveal Trailer de Assevallada, c'était un de mes préférés. Euh, bah, je sais pas si vous l'avez vu, notre réaction euh, en live, parce qu'on avait fait un live dessus. Mais on était ultra, ultra hypés. C'était génial. J'ai trouvé Altair dans un panier en début de console, il y a deux ans, 1€. euro. Bah, franchement, ouais, il est plus très cher. Hein. Salut, Colin. Enfin, <rire> Altair, 92 ans, il saute comme un lapin. C'est parce qu'il est encore jeune dans sa tête. Et le mental fait tout, l'ami. Altair is back. Laisse-moi te montrer. Utilisez le pistolet. Frérot, c'est pour ce que t'as fait à ma femme. Va en enfer. La musique, elle est géniale. <crisse> Presque la même voix, vous avez vu? Bah après Sofiane ouais il y a des bugs mais dans tout... En soi dans tous les jeux t'as des bugs. C'est pas les pires jeux niveau bug en fait. A l'époque cette séquence était tellement cinématographique et tellement belle. Là ça a perdu en qualité mais ça reste très très marquant de même. Enfin marquant, visuellement parlant. Ils n'intercepteront pas mon navire frérot. Hors de question. On va tous les faire flamber. Ché, chef. Écoutez-moi ça. J'ai des frissons, les gars. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai des frissons, c'est génial. cette musique, ça me manque, cette musique comme ça. Génial, génial, génial. Et on arrive en Cappadoce. Cappadoce. Si Shay voulait tuer Arnaud, tu penses qu'il gagnera en combat singulier Alors, techniquement, euh, non, parce que Shay euh, a 40 ans plus qu'Arnaud, je dirais. 30-40 ans de plus Scarno, ce qui fait que s'il devait s'affronter après Unity, Shay ce serait un petit papier avec un déambulateur euh, qui se prendrait un coup de lame secrète euh, assez rapidement. Bah, les gens qui gueulent parce qu'on incarne une femme, j'ai jamais compris sa perso avec temps Jamais, jamais. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est plus le charisme du personnage qui m'importe plutôt que le sexe. Genre, je préfère jouer une femme charismatique qu'un homme avec un charisme d'huître. Ça va péter. Et le on prend la plus. Bah, run for your life! Oh, sabotage, Il faut que vous, vous éloignez! Hors mon chemin! Le voilà enfin. Le monstre que, que je suis, suis venu tuer. tuer. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Le manque C'est pratique d'aller sur place. Hein. Les Templiers forment une même famille. Assez babardé. La clé de, de ma Alors prends-la. prends, -la. prends -la et tente ta chance. <rire> va pouvoir vous faire vous une rencontre abonnée si avec un abonné. Steven Armel qui dit Dordogne. Te non, non, vous de venez de vraiment de par partout, c'est abusé. Et je pensais pas qu'il y aurait des gens dans le coin, tu vois. Je pensais pas. A mérité le repos, mon frère. Requiescat Mes frères, mes, mes soeurs, sœurs, la ville se dresse contre nous. nous. Alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal, combattez avec moi. C'est ouesté, ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Putain mais prends pas les virages aussi serrés. Frérot laisse mal le temps. Va venez, je n'ai rien. Va bene, je n'ai rien. rien frérot je suis mort. Elle pense qu'elle sa gueule là. Ouais. On se retourne c'est bien et la snook elle va te pété ta gueule. Bim. Vas-y bim. Bim. On se défend. Bim. bim. Mange ça frérot. Mange ça frérot. Parachute. Parachute. Bah tu vois, je trouve pas, Noam. Moi, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle finisse avec Ezio. Parce que ça, ça fait vraiment l'opposé de ce que de qu'est Ezio. Ça le ça s'agit. Soldat n'est pas votre maître. Vous servez le sultan. C'est à lui que vous obéissez. Où est-il Où est notre sultan Il est mort. Il est debout devant toi, mon frère. Et... Le mec il débarque de nulle part, il est super badass, et il élimine l'antagoniste principal du jeu. Voilà. Il aurait pas pu débarquer 9 séquences plus tôt, par hasard. Juste comme ça, une simple question. Aucun livre, aucune révélation. Bon je m'étais pour cette scène finale. C'est toi, Esté. Est-ce que tu t'es occupé de mes livres Oui. Une partie a été confiée au Polo. J'emporte le reste avec moi, Alexandre. Bien. Excellent. Père, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu construit une bibliothèque si ce n'est pour y mettre tes livres Il faut t'en aller. Au retour des Mongols, Masiaf devra être déserte. Je vois, ce n'est pas une bibliothèque. C'est un sanctuaire. Tu vas Je voir ça, Valanor. Tu vas voir ça. Pour échapper au convoi. Rémi, elle est incroyable. C'est qu que que pour ça, que que j'essaie de me taire. Qu qu Quel secret Va, mon fils. Retrouve ta famille. Et sois heureux. Tout ce qu'il y a de bon en moi me vient de toi, père. Ça signifie aigle pour être plus précis, Sofiane. Comme beaucoup de traductions jusqu'à Connor. Connor, c'est le loup, mais tous les autres, c'est un rapport avec les oiseaux. En général. L'OST, l'OST, bordel. Ah bah t'arrives pour le meilleur moment Fab. T'arrives pour le meilleur moment. Ne serait-ce que la mise en scène, l'OST, on n'a pas ça dans les vrais... Ah per... euh, rep... oh, j'arrive pas à le sortir dans les récents AC. C'est triste, c'est dommage. C'est ça, ça Hugo. La scène-là conclut euh, 4 années d'Assassin's Creed. Et Dieu en a vu assez pour une vie. Va à la retraite, frérot. Un autre artefact. Non. Tu resteras ici. J'en ai assez vu pour toute une vie. Exactement. Laisse-moi C'est à moi qu'il parle. J'ai déjà entendu ton nom. Desmond. Ah, franchement, ce à la l'ancienne, ça fait du bien de, de, de bien se replonger temps. dedans. Le gameplay a pris un petit coup de vieux mais l'histoire reste toujours aussi intéressante. Je ne sais pas où tu es, ni comment tu peux m'entendre. Mais je sais que tu m'écoutes. Effectivement. Ah oh non mais elle est géniale Benjamin. Et je l'adore aussi, Blight, C'est fou. prends soin de tes affaires frérot pu, sans en connaître le but cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune c'est ici enfin que je découvre l'étrange vérité je ne suis qu'un messager et le message que je porte dépasse l'entendement. les gens reviennent pour la conclusion pour, pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires de nous parler par delà les siècles. Bah après, tu il fait que bien de pas utiliser la pomme pour influencer les gens, hein, je trouve. C'est plus neuf de sa part. Nice. Les issu. Est-ce que tu m'entends, entité Est-ce que, Est que tu m'entends Eh me hey oh est-ce que tu me vois oh! Fuck yeah euh, Emilia on est d'accord qu'au niveau du scénario il est génial. Euh, tu révélation. Avec la petite son de piano en fond là, avec un petit écho. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on doit faire maintenant. Je dois mourir et nous arrivons à la grotte d'Assassin's Creed 3. Ça a été un énorme plaisir de refaire révélation à vos côtés. Bon, même si j'ai pas tout suivi tout le temps, ça m'a fait énormément plaisir de retourner sur le jeu. Merci à tous ceux qui ont soutenu les lives, à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont lâché des pouces bleus. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait extrêmement plaisir, ça encourage à faire encore plus de lives. Et puis, sur ce, moi, j'ai envie de vous dire, les gens, bah, passez une bonne fin de soirée ou un bon dodo. Et puis bah, euh, paix et sérénité tout le monde